la Patricie internationale c'est une ONG comme on dit aujourd'hui donc une, une organisation mondiale qui, qui recouvre une bonne soixantaine de pays du monde donc dans, sur tous les continents et qui a une certaine audience puisque c'est une ONG qui est obs, observateur à l'ONU et, et dans les grands organismes internationaux donc ça veut dire que nous sommes présents quand il y a des débats, nous n'avons pas à, à, à, à décider quoi que ce soit, mais nous pouvons parler à cette occasion -à Nous ne sommes pas des observateurs muets, pour, pour dire. Mais je crois que l'importance de Christian International, c'est précisément qu'on qu est présent sur le terrain, sur les terrains sur les terrains de la guerre, de la violence. Parce que euh, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, la paix, c'est aussi euh, la fin des violences, c'est aussi le, euh, la création d'une harmonie, d'un de, de, euh, de art de vivre entre les personnes, c'est tout ça. Et là, on est présent sur ces terrains-là. Alors évidemment, la... la c'est ça, peut-être le plus important, parce que enfin les deux sont importants. Pouvoir parler dans les instances internationales, à, à défendre le point de vue de non-violence, de paix, etc. Et, et puis euh, pouvoir dénoncer les situations qui sont euh, des situations inhumaines ou anti-humaines même quelquefois. Et, et alors aussi être là sur, sur place pour intervenir, pour s'engager. Pour euh, soutenir, et ça, ce n'est pas tellement le rôle des bureaux à Bruxelles, puisque c'est à Bruxelles que, que qu est le siège de Patricien International, c'est le rôle des, des, des militants sur le terrain. Alors, euh, Pacte International, ça, ça représente un, une somme de connaissances, de, une somme de réflexion, d'analyse, une somme de relations euh, de haut niveau qui. qui, qui de sérieux appuis pour ceux qui sont engagés sur ben, le euh, Nous, donc les, les, les coprésidents, le, le, leur travail, c'est de, de réunir donc les, les gens des différentes euh, parties du monde qui sont engagés. Il y a, il y a un bureau international, donc avec des, euh, des personnes représentant tous les continents. Enfin, donc, euh, les les, les coprésidents les réunissent. Il euh, y, y a des réunions. Ensuite, c'est toute l'animation euh, euh, intellectuelle et spirituelle de, de ce mouvement, c'est le rôle des, des coprésidents de diffuser euh, de, un état d'esprit, de travail pour la paix, de, de, de, de, de non-violence. puisque Puisqu'au fond, le, le, le, le maître mot de, de, du travail d'un organisme chrétien comme le nôtre, enfin, c'est... La non-violence prêchée par le Christ, hein, l'amour en, en d'autres termes, c'est pas, pas une... Souvent on n'aime pas cette expression de non-violence parce que c'est un peu idéologique, enfin, je, je, mais euh, en ce qui nous concerne ça n'a rien d'idéologique, c'est évangélique. Euh, et, D'ailleurs, on, on, on se réfère volontiers au message du pape du 1er janvier de l'année dernière qui, qui était sur... Non, année, je ne sais plus, oui. Qui était sur la, la non-violence chrétienne. Pas, euh, voilà, donc euh, le, le, le, les coprésidents ont, ont aussi pour rôle de, d'encourager d'aller sur le terrain de temps en temps quand en fait, qu il faut, pas trop souvent parce qu'il ne faut pas passer son temps dans les avions surtout qu'une de nos euh, disons, un des des combats de, de, de Pax Christi à, à tous les niveaux, d'ailleurs c'est le respect de l'environnement enfin, l'empreinte euh, euh, carbone, il faut aussi un peu la, la surveiller, mais nous travaillons, nous, nous travaillons beaucoup par, par avec les moyens des médias contemporains, et puis, et puis, et puis peut-être le, le dernier point que je soulignerai il faut travailler avec un secrétariat international que nous avons à Bruxelles donc c'est une équipe qui Très, très, très, très compétente sur les différents sujets, des différents, différents problèmes de, de, de conflits, de violences qu'il y a à travers le monde. En particulier, quelque chose d'actuel, ça va être l'anniversaire de Hiroshima et Nagasaki, donc l'an prochain. Le pape y va à la fin de cette année. Nous ferons notre assemblée générale à Hiroshima l'année prochaine pour le 75e anniversaire. Et... En même temps que, que ces événements que, que nous avons à provoquer, il s'agit d'être présent, pour dire clairement, pour répercuter euh, euh, euh, un certain nombre de, de points d'attention concernant euh, l'armement nucléaire. Et, et, et là, on se situe vraiment dans, vraiment dans, une, dans un total accord avec ce que, ce que dit aujourd'hui le pape François. Le, je travaille beaucoup sur les questions du désarmement nucléaire, c'est je suis même... Euh, Mandaté par la Conférence des évêques de France pour des, dans un groupe de travail au Vatican, enfin, bref, pour dire c'est une... et si je suis mandaté, c'est parce que Pax Christi se préoccupe de ça, que le monde s'est préoccupé à ce titre-là, hein, beaucoup. Ensuite, il y a euh, tout ce qui concerne la défense des, des, des minorités culturelles et religieuses dans le monde, en particulier, je... je prends... En sujet, c'est les chrétiens d'Orient bah, qui ne sont, sont pas dans la paix, qui continuent à partir, etc. Donc voilà, c'est quelque chose dont je me suis déjà beaucoup occupé, que je, dont, je, dont je veux continuer à m'occuper, parce que je crois que c'est important pour, pour l'équilibre du monde. Et puis, de toute façon, c'est une question de droit de l'homme. Les minorités culturelles et religieuses ont le droit d'exister, d'être reconnues, respectées. Et alors... Aussi Israël-Palestine, qui, qui reste un grand sujet de préoccupation pour tout le monde. Voilà, voilà quelques-uns des thèmes que, que, que je continuerai à travailler de plus près. Mais, mais enfin, les, les grands thèmes de Pax Christi sont, sont au nombre de cinq. à décliner, naturellement, il y a le droit de l'homme, dialogue, entre autres le dialogue interreligieux, donc le désarmement, entre autres le désarmement nucléaire, le, le développement solidaire et... Non, la défense de l'environnement. Je, je, je, je voudrais surtout qu'on qu sache que pour moi, les, les deux sont liés. Ce que je fais dans mon diocèse et ce que je vais faire au niveau de international, internationale, et, euh, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, bon, beaucoup me disent que je suis trop, trop souvent absent à cause de mes, de mes engagements extérieurs, mais je suis prêt à l'admettre en me disant comme aussi que quand je suis là, j'essaie d'être vraiment là, qu'on qu sache que je suis présent. Et puis, que je, je profite pour dire que lorsque je pars, j'emmène toujours mon diocèse avec moi. Ce n'est pas, pas une rupture par rapport à ce que je fais ici. Et, mais ce que, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que bah, ce que je fais, la, la première, le premier lien, c'est que, ce que cette expérience de rencontre, de la violence, de la guerre et tout ça, et, et, et, et les engagements qui peuvent être pris pour... Quoi, pour faire construire la paix, ou faire qu'il y, qu y ait plus de paix dans le monde, ça, ça me marque aussi, et, et ça m'oblige à me convertir, et, et, et, et j'espère que ça, ça se traduit aussi dans ma manière d'être évêque du diocèse de Troyes. Et d'autre part, je, je pense que là, là, là où ça aide aussi, ben je c'est que je dois sans doute plus le faire et j'ai l'intention de le faire davantage euh, que, que de pouvoir partager toutes ces situations-là avec les chrétiens d'ici ça, ça, ça les ouvre aussi à une dimension universelle que, bon, euh, ils sont déjà très ouverts pas, je pas de crainte là-dessus mais, mais enfin on, on, est comme toujours, on en revient comme toujours à ses, à ses propres problèmes enfin, à, son, à son propre univers donc je, ce sera possible, euh, j'espère aussi les inviter à travers ça, sans leur casser des pieds, je précise tout de suite, euh, j'espère les inviter à, à des ouvertures, qui ne peuvent que faire du bien.